En description ainsi que plein d'autres cadeaux alors comment ne plus être déçu des autres en sport et même dans la vie de tous les jours c'est ce que nous allons voir aujourd'hui parfois peut-être que l'on peut apercevoir qu'on a été trahi qu'il y a eu quelqu'un qui a été injuste envers nous quelqu'un d'autre qui a euh, qui nous a peut-être rejeté ou pas aimé et peu importe mais du coup on a ce truc en mode ah mais là mais je suis trop déçu de lui franchement je m'attendais pas à ça de lui etc etc donc, euh, je, on va vraiment revenir sur ce point-là, quelque chose essentiel pour ne plus jamais être déçu par les autres et de pouvoir continuer d'évoluer peu importe ce que les autres vont faire. On va voir ça à travers un exemple. Mais avant, avant ça, déjà, le tout premier point, c'est ce fameux triangle de Karpman, du psychologue Karpman, à prendre en compte. Euh, quand vous prenez ce triangle, il y a la victime, le bourreau, le sauveur. Et du coup, euh, lorsque l'on rentre dans ce triangle, on empêche un être humain et on s'empêche de prendre nos responsabilités ça veut dire quoi ça veut dire que si je perçois que quelqu'un d'autre m'a fait du mal et donc je suis déçu parce qu'il aurait dû agir autrement alors eh bien euh, je me mets dans le triangle en moi je suis une victime c'est le bourreau il devrait avoir justice et du coup blablabla bla, bla, on est en révolution plutôt qu'en évolution et notre pensée reste coincée dans le passé plutôt que se centrer sur ce qui est réellement important pour nous Là maintenant, je vais arriver sur le cas avec un athlète que j'avais accompagné. Et lui, il avait changé de club et il lui a dit « mais je suis trop déçu de mon ancien entraîneur, je trouve ça abusé, du jour au lendemain, il est devenu méchant avec moi, etc. etc. » Et je fais « ok, Alors, déjà, il y a le concept méchant. » Donc, quand il y a le concept méchant, ça veut dire qu'il y a concept gentil. Et en réalité, du coup, allons voir ensemble ce qu'il y a dans ce concept méchant. Ah bah, euh, dans ce concept méchant, c'est quoi C'est bah, finalement, aujourd'hui, en compétition, euh, il ne me parle, il, il ne m'adresse pas la parole. Euh, il ne m'adresse pas la parole. Ok, donc, et toi, tu interprètes ça comme méchant. Et là, est-ce que parfois, tu vas euh, être en compétition contre des gens de son club Ah bah oui. Ok, donc, à un moment donné, en fait, chaque être humain... Par rapport à qui on est, on a un système de, de priorité intrinsèque et soit on va être soutenu dans ce système de priorité et là, du coup, on va juger que les gens sont gentils. Soit on va être challengé dans ce système de priorité et on va dire quoi Que les gens sont méchants. Ok, donc on va être constamment soutenu et challengé au même degré. Du coup, je lui demande, est-ce que c'était un entraîneur avec qui vous étiez très, très complice, très proche, où il était vraiment à tes soins et tout Il me dit, bah oui, carrément. Ok, et donc là, est-ce que tu peux voir qu'au même degré, où quand tu étais dans le soutien de son système de valeur, donc tu dans son sens, il était très gentil avec toi et là, maintenant, boum, vu que tu l'as challengé, il a ses autres élèves à faire gagner par ego hein, envers, envers lui-même et c'est-à-dire qu'il est très bon. Euh, bah, du coup, vu qu'il est challengé là, fouah, il a changé complètement de comportement. Bah ouais. Donc voilà, on ne peut pas attendre d'un être humain qui est challengé dans son système de valeur, qui soit bah, vraiment, entre guillemets, sympa avec nous. Donc ça, c'est la deuxième étape de se dire, bah, si je challenge quand quelqu'un est challengé dans son système de valeur, forcément, il y a des grandes probabilités qui euh, s'il n'a pas l'éducation consciente de tout ça, qu'il peut faire des choses euh, pour nous challenger à notre tour. Ok Et même d'ailleurs, quand on a une éducation consciente, c'est pas forcément euh, évident d'arriver à prendre de la hauteur quand il y a l'émotion qui est là. Donc ça, c'est l'autre étape. Ensuite, du coup, bah, c'est de voir euh, tous les bénéfices que les autres font ça. Et quand avec cet athlète, on a vu euh, bah, tous les bénéfices pour lui que euh, son entraîneur était déçu et donc ne lui adressait plus la parole en compétition. Lorsqu'il a vu ça, bénéfice, bénéfice, bénéfice, ça dit quoi Ah ben ouais, mais en fait, euh, euh, c'est le jeu, quoi. c'est la compétition et on n'est pas là pour être amis et on est là juste pour gagner et donc bah, tant mieux parce que ça me permet de ne pas avoir de pitié euh, avec les autres de mon club et du coup bah, de donner le maximum donc en gros euh, c'est boom. il permet de m'aider à tourner la page et donc de prendre mon indépendance tout ce qui va soutenir ton système de valeur va euh, t'aider à prendre ton indépendance tout ce qui soutient ton système de valeur te maintient dans de la dépendance et de la stagnation donc c'est pas facile dans le moment avec l'émotion en revanche quand on arrive à, à, à avec les exercices de dépolarisation, hein, quand on arrive à, à vraiment éduquer son cerveau à voir le plan dans l'ensemble, bien du coup on se détache de la forme, on n'attend plus rien des autres, okay, et on se focalise sur qui on devient en soutenant et en challengeant le système de valeur. Des autres voilà moi aujourd'hui à titre personnel euh, bah, je touche du bois mais je suis de moins en moins déçu par les autres puisque j'ai de moins en moins d'attentes sur les autres et lorsque les autres font quelque chose que je perçois mal bah, directement déjà je vais essayer de le comprendre comprendre son point de vue et de voir que finalement non il va juste challenger mon système de valeur et je vais voir les bénéfices par rapport à ça et de ne pas chercher à changer l'autre être humain en face de vous puisque lorsque vous êtes déçu de quelqu'un, vous auriez aimé qu'il agisse autrement mais s'il avait agi autrement, et bien à cet instant T, euh, à cet instant -t bah, ça n'aurait pas été lui-même et chaque être humain, en fonction de ses expériences, de ses blessures euh, a le droit de faire et d'exprimer des traits de caractère en revanche, nous, on a aussi le droit de ne pas être touché par le comportement d'un autre être humain qui ne nous plaît pas